Bonjour tout le les Orstoniens, j'espère que vous avez bien ce vidéo. Vous allez voir mon deuxième deck de la nouvelle extension, la marche du Roi Lich. L'extension n'est pas encore sortie, elle sort le 6 décembre à 19h normalement. Alors normalement vous pouvez déjà ouvrir euh, vos boosters en avance avec le Fireside Gathering, mais c'est pas l'idée, euh, c'est pas le sujet on va dire de cette vidéo. J'ai eu la chance euh, hier d'avoir, euh, merci Blizzard d'ailleurs, d'avoir en avant-première la possibilité de jouer pendant un laps de temps de 6h avec la nouvelle extension. Le premier deck que je vous ai présenté c'est... Évidemment, un deck chevalier de la mort, un mono rouge, contrôle, mono rune rouge. Là, ce que vous allez voir, c'est un mono rune bleu. C'est un deck tempo avec du burst, avec du contrôle, avec de la value. Il y a tout. C'est tout simplement... Alors, voilà, la classe est absolument dingue. Elle est clairement, j'ai l'impression, largement, largement au-dessus des autres. Mais c'est normal. Elle est nouvelle. Elle doit être mise en valeur. Et ce deck-là... Voilà, il fait tellement, tellement de magie, je pense que vous allez euh, l'adorer. Donc voilà, c'est une version euh, mono euh, rune euh, bleue. J'espère que vous allez apprécier. Alors je fais une présentation de la decklist et ensuite à peu près une heure de game. Euh, donc voilà, j'espère que ça va vous donner envie finalement de vous mettre, de vous remettre peut-être à Hearthstone ou en tout cas de plonger euh, à fond dans cette nouvelle méta qui sortira le 6 décembre. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Donc mono bleu. Mono Bleu, euh, Mono Rune Bleu, euh, Chevalier de la Mort. L'idée, c'est de jouer un deck tempo. Tempo Gel. Alors, on peut aussi jouer des versions euh, contrôle, je pense. Euh, avec euh, l'arme, par exemple. Merde, je l'ai mis. Euh, c'est où C'est ça, l'arme qui gèle, justement. Euh, même si, en vrai, dans l'absolu, elle peut aussi rentrer dans une version tempo. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt un deck. Euh... Un deck plutôt agressif et cette carte-là, j'ai quand même l'impression que on n'a pas trop envie de geler non plus tout le temps. Bref, on a le corps de l'hiver. Euh, Je ne suis pas sûr de cette carte. Il est possible que justement l'arme Brizos soit meilleure parce que finalement, ça met quand même beaucoup de dégâts. Ça met 6 pour... Euh... non, ça met 8. C'est ça, hein 8 pour un euh, mana. Donc C'est assez cool. Il euh, y a ça, 1-2 pour chaque sort de givre, il a plus 1 euh, d'attaque. Lui, il permet d'avoir un petit cadavre, c'est un petit T1, il est plutôt cool. Euh, dégivrage, je pioche deux cartes pour deux. Euh, je mets trois dégâts à un serviteur, s'il si meurt, je découvre une carte rune de givre. Je pioche une carte rune en râle d'agonie. Euh, lui, c'est une des cartes clés j'imagine du deck et qui fait que tu as envie de jouer corps de l'hiver aussi. Dès que tu lances un sort, tu infliges un point de dégâts à deux adversaires aléatoires, ça fait penser un peu à la flamme finalement. Euh, on a l'avancée. Pour 3, tu mets 4 et ton prochain sort coûte euh, pas cher. Donc intéressant avec porte-froid aussi. Baron. Oh, attendez, il n'y a qu'un baron dans cette version. On va... Enfin, dans cette version. Il y a une carte que j'ai mis en trop. Et on va mettre évidemment un deuxième baron. La carte est incroyable. Euh... Je crois que c'était la, la Wyrm que j'en avais. Non, c'est trop fort la, la Führer. Donc, bref. Führer, je mets 5 dégâts. Ça, c'est vraiment la carte 3 bleue que tu as envie de mettre dans le deck. Tu mets 5 dégâts, tu vas geler tous les serviteurs adverses et invoque une Wyrm 5-5, euh, donc ça fait tout. Je crois qu'on va rester comme ça en vrai. Euh, lui, tu mets, T enlèves 5 cadavres, tu mets 2 pour chaque cadavre dépensé à des adversaires aléatoires. S'il n'a pas de créa, bim, ça va dans la tête. Lui, tu pioches 2 sorts. Si c'est des sorts de givre, tu mets 2 à tous les adversaires. On n'a que des sorts de givre. Tassarian, incroyable, et l'avantage c'est que c'est un bleu, donc tu peux le splasher dans d'autres decks. Euh, il met 2 quand il arrive, il met 2 quand il meurt Et il va revenir avec réincarnation Une légendaire Hiver, consécration qui fait piocher Et qui va dans la tête du gars Tu copies tous les sorts de givre, c'est 3 bleus évidemment. Euh, donc ça c'est 3 dégâts à un serviteur Et le gel et un dégât à tous les autres serviteurs Ça peut aller dans le visage de l'adversaire L'épée de 3 qui diminue le coût d'un sort dans ta main Fureur ça peut être fort Euh... Et le fameux baron qui fait piocher et puis voilà. Je pense qu'on va rester comme ça, on va laisser qu'un baron. Mais baron c'est vraiment cool. Mais bon, on a déjà de la pioche dans le deck, on a des gros sorts, on a des cartes qui, ouais, on a... qui régénèrent d'autres cartes. Et on aura, on aura joué toutes les trois, 3... les couleurs, les trois monos. Incroyable. hein. Merci Mister Gizmo pour le prime. Merci beaucoup. Je veux pas ça. Euh, mono bleu. Mono bleu, mono bleu. Pour le moment, mono rouge. Le deck contrôle, très intéressant, beaucoup de bursts. Après, évidemment, là, je ne fais qu'une heure avec chaque deck. Donc, j'ai 2, 3, 4 games max avec chaque deck. C'est un peu compliqué d'avoir une, une vraie vision. Mais le deck rouge était très cool. Le deck vert était très cool. Et peut-être un peu plus compliqué à construire parce que c'était un deck entre le mid-range et le deck un peu synergique combo. Ce deck-là peut être aussi assez difficile à construire. Garde que ça. Hein. Ou alors on fait un truc très contrôle en gardant la contre-maîtresse. Ouais, on va garder. C'est un, un, un comme nous. Hein. Et on sait pas si c'est un bleu, un vert, un rouge. Rénatal, donc c'est pas un vert j'imagine. Enfin, on le joue même si c'est que 1-2. Ouais je crois que ouais. Je crois que ouais. N'est-ce pas je Ramasse cadavre. Bon ça donne pas trop d'infos, c'est une carte qui rentre partout. Le petit 2-2. Merci Forda, merci pour le raid, c'est gentil, merci beaucoup. Mono bleu vs mono raid. Bah ça peut être mono raid, ça peut être euh, mono bleu aussi, pour le coup. Je pense pas que ce soit vert. On va voir, en vrai on sait pas si. Je pense pas que ce soit vert. Vert, j'ai l'impression que t'as pas envie de jouer 40 cartes. Mono raid, euh, il a beaucoup de heal, ça peut être un peu, un peu compliqué. Il est possible que quand il... il, il attendez. Bon, ça en vrai, il faut... Ah, faut dépenser deux cadavres. Je joue ça comme ça, hein. au pire. Hein. Ouais, je vais juste faire ça et trade En fait, il est possible que quand ils aient construit le deck, quand ils aient construit la classe, ils soient partis sur le principe du pierre-feuille-ciseau. Genre, cette couleur, elle va naturellement contrer l'autre. Cette couleur, elle va contrer l'autre. Donc peut-être que genre le rouge, il a beaucoup de points de vie. Le bleu, il a beaucoup de burst. Donc le rouge gagne le bleu. Le vert gagne le... Vous voyez, un truc comme ça le vert gagne le rouge, mais en même temps, le vert... Ouais, si, le vert. Parce que le rouge, il a des AOE, mais le vert, il a beaucoup plus de value. Donc peut-être un truc comme ça, et le bleu bat le vert, par exemple. Je sais pas. possible. Ça, c'est cool. Ça, ça arrive, ça met deux dégâts à l'adversaire. Quand ça meurt, ça remet deux dégâts à l'adversaire. Et ça revient. Un peu comme sur mercenaire. Je connais pas. Peut-être, peut-être, Là, je dis ça, je dis peut-être une connerie, hein, mais ça me paraîtrait assez logique. Sinon, ça veut dire qu'il y a une classe qui est meilleure que les autres. quoi. Enfin, Un archétype dans les trois qui est meilleur, alors que logiquement, ils sont censés être, être tous les trois forts. 4-4. Ah, deux adversaires. Ah, en vrai, je vais le jouer en tempo, lui, je crois. comme Ça, ça met trois, un adversaire, le gel et un dégât à tous les autres. Donc, je fais ça. Ça ça et ça Et j'essaye de l'agresser Attendez est-ce qu'on a connaissance de ce qu'il joue Ou quoi pour le moment Je pas regardé enfin, Il a fait quoi là pour le moment il a pas joué de carte de couleur si ah, c'est des givrages C'est un bleu alors C'est pas moi qui ai joué des givrages C'est lui hein c'est un bleu Merci Apocalypse pour le Prime merci beaucoup c'est gentil Ouais Rafale bon, On a bien fait de garder ça de l'hiver yes c'est strong aussi oh bah, c'est gourmand ça en vrai bah, franchement c'est gourmand hein. on le fait hein. on lui met plein de dégâts dans le visage hein. et on a un 5-5 on va en profiter avant qu'il ait des créas. Et le but du deck, c'est quand même de burster. Là, on a le lead, en fait, en la, dans la, la tempo, hein, qui est pour nous, hein, donc c'est chouette. Tu hein. penses que sur les decks que tu as construits, une version 40 cartes HP aurait été envisageable Sur quelle couleur bah, Sur le rouge, j'ai déjà joué 40 PV. Sur le vert, je pense pas, comme je disais, parce que c'est un deck quand même assez agressif. Sur le bleu, j'ai décidé... bah C'est plutôt un tempo, en vrai. Hein. Même si c'est un deck bleu, donc on pense bleu, on pense à Magic, deck contrôle... Mais en vrai, c'est quand même bien pubs, Pepsi. Hein. C'est plus Burst que contrôle j'ai l'impression. Nice. Bon, là, on va commencer à mettre les monstres. Hein. <rire> là, on va commencer à faire le... des gros trucs, là. Je vous le dis, moi. Bon, il a repris un peu l'initiative avec ça. Bah t'inquiète pas, le deck rouge il sera sur Youtube. Je vais le mettre demain je pense. Ok. Ça me va. Ouais, ça ça met 5. Gel plus la givre. Enfin la wyrm de, de givre, c'est pas la givre. Si c'est une forme de givre, mais c'est pas une givre. Une wyrm c'est comme une givre hein, d'ailleurs. Ok, ça me va. Je suis pas obligé de le faire maintenant. Ah, J'ai pas mal de bursts, là. Ça, ça met 4 dans le visage. Ça, ça met 2 à tout. Ça, ça met 3 dans le visage. 2, 2. J'ai quand même envie de mettre la, la fureur, maintenant. Let's go, hein. tellement strong Franchement, c'est ça qui te donne pas envie de splasher. Genre, quand tu joues bleu... T'as envie de pouvoir jouer... envie de jouer une carte qui, genre... C'est ultimatum cruel, ce truc. C'est... C'est infestation euh... Du druide, là. Comment ça s'appelait L'infestation euh, infâme, là. Franchement, c'est infestation infâme, mais du mage. Ok. On n'est pas mage, mais vous voyez... Ouais. J'ai envie de... En fait, il faut que je setup up l'étale. 4. Déjà, je commence par ça. Je pioche 2. Comme ça, je prends l'info. Ok. Ça Ah, merde, je me suis... Ouais, okay. bah, je sais pas ça. Ah, c'est strong ça. Ah, il faut. Hein. Bah ouais, mais j'ai fait le play tablette. Ah, j'ai fait le play euh, Peut-être double 1-3. Non, je pense pas, c'est mieux ça. Ah, j'ai fait le play tablette le. Oh merde! c'est genre. Vous connaissez ce play de 2014? Là, on jouait sur la tablette. T'as ta boule de feu en main et. Oh putain, merde! Putain de tablette à la con. Je suis mort. Ouais, j'ai fait le play tablette. En vrai, c'est rare avec une souris, mais bon, ça arrive. Hein. Ok. On a gagné là. En vrai on n'a pas perdu. On va sûrement gagné quand même. Là ça met 3 à un serviteur. Bah, techniquement on peut commencer par cela. Bah, ça c'est cool quand même. Ça. Hein. On détape de mana. Ça. Ça. Et ça. Ah, franchement, elle était... Je vais la perdre, hein, mais je la compte quand même pour une win. Non, je la compte pas pour une win, mais je vais peut-être quand même la gagner. parce que Non, en vrai, je vais peut-être quand même la gagner. Il a l'air d'avoir moins de burst que nous. Je pense que le match-up est plutôt un autre avantage, mais... Ouais, c'est ouf. Faut pas qu'il nous set-up de 14 ans de tour. Traa. Le play, le play à la con. Bon, là ça va, il fait du... boui-boui. Il boui. est à 7, hein. Si tu parles à 1-3, bon, il va toujours tuer à 1-3. En vrai, j'ai de grandes chances de gagner quand même. Il y a tellement de choses qui me fait win En vrai t'as l'étale dans deux doigts ouais, en vrai je peux toujours gagner Je peux toujours forge. Runeforge hein. C'est ça Runeforge ça fait piocher hein. Ah non ça fait piocher une arme Ça c'est pas cool parce que ça peut set en deux Après j'ai l'impression qu'il a pas envie de tuer la 1-3 S'il va le faire quand même Ça ça me va Oula Il y a de monstres Ah, on a perdu là. Ah, c'est trop frustrant. Ah, un life en vrai. On va dire qu'on n'a pas perdu. Hein. On a que du burst dans le deck, non Il reste 8 cartes. Il reste beaucoup de cartes de burst quand même. J'aurais tendance à vouloir quand même plutôt jouer baron. Typiquement, dans ce deck-là, on joue pas Hasta pour deux mana la neutre. Je pense qu'on pourrait la jouer. Bon, je vais forcément faire Führer Face. Pas Face chez moi. Hein. Peut-être je pioche d'abord, si je suis sûr de faire ça. Ah ouais, mais ça me donne jamais la win de piocher d'abord. Je réfléchis, je regarde, mais ça me donne jamais la win. Hein. Peut-être faut faire pouvoir, ça. C'est plus safe de faire Führer face. Là. face. Comme ça, j'ai forcément gagné au prochain tour s'il si me tue pas. Mais franchement, s'il si me tue, c'est tellement frustrant. On passera vite à la game d'après et on oubliera. Mais c'est pas une erreur en soi. C'est vraiment juste un, un misclick, quoi. C'est rare les misclics, Franchement, j'ai l'impression d'en faire un tous les deux ans. Mais celui-là, il est relou, quoi. Parfois, il y a des misclicks où ça fait rien. Là c'est un misclic de potentiellement win quoi. Ah c'est bon. Vamos. C'est gagné. Bon pas mal hein. Bien bursty, bien contrôle. On va piocher vite notre deck, enfin, une pa grande partie Ouais mais là c'est fini, il a plus assez de mana pour nous tuer Il va taper dedans et puis voilà À partir du moment où il fait ça, c'est qu'il a pas le létal et il a 4 mana de moins donc derrière il peut plus trop Ah enfin, il y a toujours des trucs hein mais Super Super super Ouais, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être les decks euh, gratuits. C'est pas mal en vrai. Ça doit être les decks gratos. 1-0. Sachant que si je fais 4 wins d'affilée, je vous offre une préco. Enfin, un méga bundle même. C'est pas une préco, c'est 80 boulas. Offert par Blizzard évidemment. Oh, Mirror de Roi Lich. Ça, c'est cool. Il ne peut y qu'un seul véritable roi. Pas de sort en main. Je pense que c'est quand même cool. Je pense que c'est quand même une carte importante. pas un sort, ça. C'est pas, pas un sort, ça. Mais en vrai, s'il a le gros sort à 7, c'est très très cool. Céréales, mono vert contre mono bleu. Oh, sympa. Ah, ouais, si, mono vert. Oh, nice. Mono vert contre mono bleu. Très, très sympa. Céréales, il gagne 4 cadavres. Il y a des caisses dans le deck. Il pioche cette caisse, il a une de deux. Il a pas de curve. Ah oh, tiens. Pas mal ça, je crois que je vais bourrin. Hein. Je vais bourriner. Hein. Bah, c'est normal. Il a pas Rénatal en plus, mais c'est assez no euh, logique. Bon, je pense c'est quand même un aggro vu qu'il a pas Rénatal. Puis le deck de base, il est quand même plutôt tendance aggro. Mono vert contre Mono bleu qui est la pierre, qui est le ciseau. Bah, en vrai, c'est dur à dire parce que je dirais que à partir du moment où rouge peut gagner bleu, bleu est censé gagner vert. Et en vrai, vu qu'on a du gel, Mais bon. Faut voir. Peut-être qu'un vert Rénatal nous bat. Genre un vert mid range big. Et peut-être qu'un vert aggro. On est censé gagner contre? Votre âme m'appartient. Votre âme m'appartient. Ah, c'est gros. On hein. va le faire maintenant. Copie tous les sorts de gif dans ma main, j'ai double corps, double avancée. En termes de tempo, c'est quand même cool. Ou hein alors on attend, mais j'ai l'impression que dans ce match-up, faut pas attendre. À un moment il va juste nous éventrer. croyez en mon, mon expérience de, de deux heures de jeu. Ah monsieur Ral d'agonie Ça changerait hein. en vrai, c'est encore mieux. Si en ral d'agonie, je pensais que c'était en cri mais c'est encore mieux en ral d'agonie dans ce spot là. Je pense que sinon, ouais, non, c'est toujours mieux en fait. En ral d'agonie, ouais, j'aurais pas dû dire croiser mon expérience euh, avant, mais <rire> ah, ok, ah, c'est trop bien. C'est un peu chiant ce qu'il nous fait. Est-ce qu'on ferait pas juste tap? On joue ça Je pense que je pioche d'abord Je crois que je vais jouer lui Mais là il est pas bien Là il est pas bien le gars Merci Ougnoun pour le prime Là il est pas bien En vrai je vais copier des Ouais Là il est vraiment pas bien Ça ça va forcément mourir voilà vais... Boom on a une main de taré Oh si on a la, deux, la petite la, la toute petite la, la deux, trois, là La 2-3 là là ça va partir en Walker Texas Rangers là Ah je l'ai pas Je l'ai pas mais je peux tout faire là, oh, là je peux... En vrai je peux faire tellement de choses Que je pense que je vais juste faire ça <rire> Franchement J'ai l'impression que je peux faire tellement de trucs Que je vais juste faire ça à toi Par contre, il est possible quand même que j'utilise mes corps pour mettre des créatures. Bah, J'aurais dû peut-être commencer par ça. L'idée, c'est quand même d'avoir du board. Est-ce que je pouvais commencer par ça puis Ça, ouais. Si, il aurait eu un de plus, Ouais, ça change pas grand-chose. Bah, c'est pour ça qu'il faut tuer vite, parce qu'à un moment, c'est légendaire, elles vont me défoncer. C'est un deck qui a moi je sais pas si on l'a construit pareil mais je pense qu'on a globalement les mono verts vont pas à peu près se ressembler Surtout que lui il joue 30 cartes aussi Je pense qu'on a au moins 80% des cartes en commun L'idée c'est que c'est un deck avec une curve assez basse, beaucoup de T1, T2 t'enchaînent bien Ah il joue ça aussi Et Ah il joue trog, donc peut-être une version encore plus agressive Et par contre bah, si tu joues mono verts tu joues Gargamoel, tu joues euh, le fléau etc quoi Hein. on a gagné là on a un milliard en dégâts 2-0 2-0. J'y croyais au Mega Bundle. Ce deck peut le faire en plus. Hein. On sent que ce deck peut le faire. On sent que ce deck peut faire. le faire. Solari. Le roi Liche. Mirror de Lich. On va garder ça, hein, trop fort. Je pense qu'on euh, peut garder frappe de gifle qui est très très forte aussi. On va virer ça par contre. On veut les cartes de value, mais c'est trop fort ces cartes là. Pour deux tu mets trois, tu découvres une carte. C'est Nefarian. C'est Nefarian. Sauf que Nefarian, il faut mettre 3 piles. Et Nefarian, c'est exceptionnel comme carte. Je le dis aussi. Rouge en vrai ça doit poser... Rouge c'est chiant. Enfin, je... ouais, rouge c'est chiant je pense. Après il joue peut-être rouge full face. Il est possible qu'il joue rouge full face. Dans ce cas là il y a peut-être match. Mais il joue 40 PV donc j'imagine que non. Mais ça c'est bizarre de jouer ça. deck rouge c'est bizarre ce truc là 40 pv et ça pour moi c'est pas trop cohérent mais quand on sera à 0 on verra la cohérence je pense la pièce baron ok on connaît on connaît Pas trop, j'ai pas envie de trop de faire ça. Peut-être faut juste frappe. hein, c'est trop fort. C'est hein. ça. On reprend un peu le lead avec une grosse créature. Le système de runes pour limiter le deck building est cool, je trouve. Ouais, c'est incroyable. J'espère que ça va aller sur toutes les classes. Alors, je crois que sur WoW, c'est que sur euh, le personnage euh, le roi Lich, non Un truc comme ça. Enfin, je vais de la mort, mais... J'aimerais bien que ce soit sur toutes les classes, quoi. Ce serait vraiment sympa. Enfin, je sais pas s'il y a ça sur WoW. Mais je crois que c'est un truc de WoW, justement. Bah ouais, trop fort, ça aussi. Je pense que je trade d'abord ou je face et ça. J'ai envie d'aller face, mais... On va faire c'est ça. Euh... Donc... Mais ce serait super, en vrai, dans toutes les classes, dire, bah là, il y a des cartes qu'on peut pas jouer et faire ça. Franchement, ce serait post-rotation, post évidemment. Hein. Mais genre, bon, ce serait un boulot de dingue. Hein. Ce serait un boulot de dingue, mais même faire ça sur les cartes déjà existantes, vous voyez. Je pense que ça pourrait être un... le fameux Hearthstone 2.0 qu'on attendait. Je pense que ça peut vraiment être le Hearthstone 2.0. On verra, hein, c'est pas de tout de suite la rotation, mais. Et franchement, ce serait assez fou. Il joue. Ah, 3 rouges. Et bah, il joue mono-red. Intéressant. Donc, je pense que c'est pas un très bon match-up parce qu'il a beaucoup de gains de... de points de vie. Mais bon. On a, des gros... On a des bonnes cartes aussi dans le paquet. Je pense qu'on va faire ça. Tout ça et ça, non On gèle. On va le geler. Sur WoW, c'est comme ça, il y a 3 SP par classe. Ouais, bah peut-être. Hein. En vrai, ce serait vraiment hyper intéressant. Ouais. ouais ça va être compliqué, on le savait. Ah, ouais, ça c'est cool. Gauche, hein. Ah, hein. ouais, ça c'est gourmand. Ça, avec la, la, la fureur en main... Ça, c'est quand même beaucoup de gourmandise. Le problème, c'est que, bah, non, il n'y a pas de gain de points de vie et il peut jouer le. Là, les rendre Il le tue tout de suite. Et là, incroyable. Il gagne des PV. Ah, c'est trop bien, là. Sinas une... Pas personne, je lui viens de le faire. Ah, mais là, c'est trop bien. Hein. Sachant qu'il y en a une autre dans le deck, hein. Là, on a beaucoup de dégâts avec ça. On a les consacres. Un peu lent, les consacres. waouh! Wow. En fait, le sang vampirique, il donne 5 points de vie au héros. Il rend pas 5 points de vie. Il... Enfin, c'est pareil, il te les rend, mais il te les donne. Donc, en fait, tu passes à plus de 40. Ça, c'est intéressant. Bon, on l'a vu tout à l'heure, mais j'avais pas totalement bité le truc. Ah, si tu tristes dans ce genre de deck, c'est fou. De ah, toute façon, nous, on va full burst. Hein. On va full face. Hein. Ces boards-là, on peut les trade facilement. Donc on va continuer à faire full full full. C'est gros hein. Dans tous les dégâts, c'est... Dans tous les dégâts. Peut-être pas dans tous les dégâts. Peut-être pas dans le mono vert. Je sais pas. Mono vert, euh, t'as des trucs vraiment forts à 4. Wow, ça c'est incroyable en vrai. Ça, ça détruit toutes les créas. Et pour chaque créature détruite, chaque adverse créature adverse, tu gagnes une un cadavre. Quand on refait ça, Hein. J'ai pas envie de mettre du burst dans ces créatures sinon je m'en sortirai jamais. Peut-être en fait, faut tuer ça, mais je pense pas. T6 et armes. Je prends 5. J'ai pas envie de prendre des dégâts dans ce matchup. 27, il commence à saigner, mais il a trop de sustain, quoi. Il a trop, trop de sustain, hein. Après, on a beaucoup, hein. Franchement, les avancées, euh, C'est... Ça peut pepser, hein. Hâte de voir comment mort-vivant ou cadavre va être, détruit, va être traduit en Chine. Euh, euh, humain Covidé, je pense que ça sera marqué. <rire> Personne qui a le Covid. <rire> Ils ont tellement peur, c'est vrai, c'est dingue. Merci, euh... merci Shadow Ludo pour le Prime, merci beaucoup. Ok. Et en vrai, on a double hiver. Attends, on a pas mal là, non On dirait pas en mode bourrin Aldente, se plaît. Vous voyez que je, sur... bah, je suis encore super bon sur Orson. <rire> Magnifique, se plaît. Ouais, il a 8, après il peut repasser à 40, mais ouais, peut-être pas quand même. Et là, on a bien setup, on lui a tout balancé dans le visage. Comme ça, ça nous permet de prendre un peu de temps. On a ça derrière, bam ça, l... En vrai, on en a tellement de, de... de bursts dans le deck que je pense que c'est un moment où il fallait y aller. Quoi. Ah, ce tour était très beau. Puis on a l'arme qu'il faut gérer, la 5-5 on board, faut quand même la tuer. Jichou choses supérieur à Solari. Ah, parce que t'en doutais. <rire> Merci Oko du 63. Merci pour le prime, c'est gentil. Merci infiniment. C'est très très très généreux. Merci de votre aide. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est très très chiant. Bon, heureusement qu'on a ça. Et ça, c'est très très fort. Vol de vie, il attaque. Ouais. On a ça. Est-ce qu'on a l'état avec ça 1, 2, 3. On pas l'étal mais c'est pas bien grave. Ouais, on va faire ça. On va optimiser les dégâts. Ça. Et ça. On le met à deux. Je pense bon, que c'est ok. Je hein. pense bon, c'est ok. Hein. On le met à deux life. Pour gagner des PV, c'est vraiment problématique, mais... Dena, 14 life, bon. On savait, on savait. Ah, Dena, c'est... Après, on a des gels, on peut geler ça. De toute façon, on va falloir, hein, pour le coup. On va falloir. Corps Et ça. Ah, dommage, dommage. Je pense qu'on a perdu, là. Malheureusement, on va perdre, je pense. Hein. Je pense qu'on pioche, mais ouais, non. Dommage, dommage. On peut pas gérer ça. Et il nous tue au burst. On va juste passer. Je regarde, hein, mais non. Ouais, dommage. Le Denatrius. Bah, Denatrius, hein, on connaît la carte. Très intéressante. Je pensais pas qu'il allait la jouer dans un deck rouge. Parce que dans rouge, vous voyez, il est pas très gros. Hein. Bon, après, 14, c'est déjà pas mal. Ouais, j'ai, j'ai, j'ai. Bon, on, on s'est bien défendu. Je pense que c'est notre pierre-feuille-ciseau, ici. Enfin, c'est notre... Euh, on, est la, on est la pierre et je pense que c'est la feuille. Dans le match-up des couleurs. Et on a fait vraiment une belle partie, je trouve. Ouais, bon, Denatrius, on sait. Hein. Denatrius, c'est beaucoup de sustain. Et... On avait bien setup. Hein. On a bien setup. On avait encore des façons de gagner. Parce qu'il avait utilisé beaucoup, beaucoup de points de vie. Donc là, on avait encore quelques cartes de burst dans le paquet. Donc, il y avait clairement moyen. Dommage. Bon, c'était vraiment une, une belle partie. Je pense qu'on était le plus proche possible du gameplay optimal. En tout cas, contre... On va dire un, un counter. Ou counter absolu en fait. Bon, on ne sait pas si c'est un counter ou un counter absolu. Mais on saura plus tard. Merci Polish26. Merci pour le soutien. Bon ça, euh, on reprend hein, pour le méga bundle. On est à 0 win là. Dès qu'on qu est à... Vous voyez ce que je veux dire Il faut faire 4 wins d'affilée pour que je vous offre le méga. Donc là... On repart à zéro. Ah C'est hein, Vous pouvez vous pouvez en, en vouloir codena. C'est de sa faute. Hein. Non, c'était 3 wins. Hein. Pas le coup. On a une bonne petite main, bien agressive. C'est ce qu'on veut. Prêt, c'est un peu chiant. Il y a beaucoup de sustain et tout, mais bon. Je pense qu'il ne faut pas utiliser corps pour la tempo. Je crois que je vais, je vais faire la sortie la plus agressive. Putain, j'ai qu'un mana. Bah c'est ah, trop oui. ça. My bad, my bad. Ouais, my bad. Oupsie, oupsie. Bah c'est une innerve dans ma tête. <rire> dans ma tête, hein. Pas dans le jeu. Pas dans la tête du, du Roi Lich. Okay. On va faire ça en tempo je pense Après je vais tester euh, Voleur Mage Pas mal Pas mal ça Je pense qu'on va la jouer Le but c'est de rentrer un maximum de dégâts Je pense que c'est ok Je pense que c'est ok Ouais, les cartes elles sont vraiment très très jolies. Bon, après là elles sont dorées aussi, ça aide, mais Et les cartes sont très belles, ouais. Oh, ça me va. Ça oh, c'est cool. Ouais, niveau artwork, c'est vraiment, vraiment chouette. Ils ont fait un joli truc. En vrai, copier cette main, c'est déjà pas mal. Après peut-être qu'il peut pas aller chercher la 4-3 maintenant Dans ce cas là C'est gros Et il se heal ok ok Bon on a des trucs à faire On peut trade ça, trade ça Pour doubler ma main ou alors on va full face On a le droit d'aller face aussi hein. Ah j'aime bien l'idée de copier ma main quoi. Ah, c'est fort, hein. Je fais ça dans la tête. Deux adversaires aléatoires, donc ça met que 1, dégât hein. Pas de conneries. Si je fais ça, je mets que 1. Ah, c'est que 1. Hein. C'est quand même cool, hein. Je pense bon, que c'est quand même cool hein. Ok, ça on va garder et on va. vais quand même pas tout. Bah, là je peux pas tout balancer mais je vais rester comme ça. On a 3. Après c'est jusqu'à quatre... à... jusqu'à 5. On est en train de le tempo un peu se... se prêter. Hein. Ça c'est vraiment très intéressant. La ok. Je vais prendre ça. Je fais ça. Et je crois que je vais faire ça tout de suite. Je lui mets 6, mais c'est pas mal. Là, l'idée, c'est d'être agressif au max. J'ai un 5-5, je lui mets 6. Je garde lui pour plus tard. J'aime bien l'idée. Ouais, j'ai bien. C'est bien cool comme deck. Ça a vraiment ce côté... En fait, c'est un aggro... Ça, mais ça a du burst Et en même temps ça a de la value Parce que tu peux contrôler les boards J'ai l'impression que ça fait un peu tout Et c'est compliqué pour l'adversaire de se dire euh, Je joue contre un deck qui peut à peu près tout faire Kid, ok Ouais bon Faire ça. Ah merde, faut le tuer, putain. Non, mais c'est ça en vrai. My bad, my bad, je fais des petites erreurs à la con. Comment ça va être tard? En bon, vrai, ça reste cool. Hein. Ouais, je fais des petits, petites erreurs euh, bêtes là. Des erreurs bêtes. Dans ma tête, c'était de base, t'avais la rune, mais faut quand même tuer la créa. Les cartes sont fortes, mais faut pas déconner. Bon, après, je suis toujours bien. Il est à 12, j'ai l'étal, là. Ouais, L'avantage, c'est que ce deck-là, il a même la possibilité de jouer comme un Antisflamme en combo, avec Porte-Froid. Après, le problème, c'est que ça fait que 1 dégât. Hein. C'est dommage. bah En même temps, ça aurait été trop pété, mais... Ça, peut, ça, c'est ouais, un peu juste plus contrôle. Ça détruit plus le board qu'un Antisflamme. Un Antisflamme, tu pouvais vraiment mettre des 20 dégâts avec ta créa. Ça ça va face, hein. ça ça va face, ça ça va face Bizarre comme deck pour le moment On sait pas trop ce qu'il est en train de faire Il joue 40 cartes donc j'imagine qu'il joue pas combo ou c'est un peu bizarre Très chelou comme deck Ok. Oui, il est à 12. Est-ce qu'on a l'étal On va faire ça dans la faire ça dans le visage. Hein. Ça, ça fait un poil peur, mais j'ai pas envie de le trade. J'ai envie de, de me dire, je suis pas loin là de le tuer. Ça va peut-être partir en combo, mais je suis curieux de voir ça. Ajoute une vision, une vision des ténèbres. Ça coûte un mana quand même. Hein. Ça découvre une carte. Donc, ça, ça donne une vision. La vision, c'est cette carte-là qui découvre un sort, mais la vision reste toujours dans la main. Il découvre un sort d'ombre. Donc en gros, c'est juste un deck qui fait full value quoi. Après, sort d'ombre, il n'y a pas de heal. Hein. Heureusement d'ailleurs, sinon ce serait peut-être trop fort. Sort de sacré, ce serait, ça aurait été trop fort, je pense. Tu avais vraiment un deck qui faisait beaucoup de value et en plus full heal. Ouais, je pense qu'il est, je pense qu'il est mort là. Même si c'est heal je le tuer là, je pense. Nice. On repart à 1-0, bim. J'ai une petite dernière avec le deck. Là il est 21h, ouais, il faut vraiment que je puisse jouer les trois autres. Les quatre autres, j'aurai pas le temps, mais comme ça, il y aura vraiment six decks. Ensuite, on partira. Parce que là, c'est un deck un peu aggro. On essaiera peut-être de jouer le contrôle derrière. Genre le mage. Il y a quoi? Il y a voleur. Non, voleur, c'est tempo. On partira voleur. On partira voleur. On fu et ensuite, mage. OTK. Et on finira par euh, shaman, euh, mort-vivant. d'Agonie. C'est un voleur concoction. J'ai fait également un voleur Val Basé sur la goule. Mais je pense qu'on jouera la version concoction. ouais. Pour le coup, qui a l'air vraiment cool. J'ai pas mal travaillé aussi. Euh, décoction. Je sais pas si c'est concoction décoction. Potion. On va dire potion en vrai. Ouais, très cool ce paquet. J'ai trop trop hâte que l'extension sorte. Trop trop hâte. Je bien farmé, je pense. Je bien bien farmé. Surtout que le. Le tryhard, il reprend en janvier. Bah, la compétition reprend en janvier, donc il va y avoir le ladder qualificatif. Donc euh, mon objectif, ça va vraiment être. Euh, après elle. Ah si, remarque, non. Le mois de décembre, en fait, ça va être un peu bizarre parce que les deux premières semaines, comme je vous disais, il va y avoir, la méta va être n'importe quoi et ensuite, il y a un patch deux ou trois semaines après. Donc, en fait, on va jouer, évidemment, parce qu'on aura envie de jouer, mais ce ne sera pas vraiment du tryhard parce que la méta va totalement changer de, deux ou trois semaines après. Ça a bugué, non ah, Je crois que ça bug. dire ça ne bug pas sur ces serveurs. mais. Et... Euh... et... Je pense qu'il y aura quand même une ou peut-être deux semaines. Non, une en fait. Il y aura une semaine, j'imagine, hein, avant janvier. Le... Bon, après, ce sera les fêtes de Noël et tout, mais. Le les... où on pourra s'entraîner un peu et après, début janvier, il y a le, le ladder qui reprend. Quoi. Ouais, ils n'ont pas encore son... annoncé le système compétitif, ni sur Hearthstone, ni sur Battlegrounds. Par contre, ils ont dit que, y allait avoir, euh, que le ladder reprenait. quoi, Que ce soit sur BG ou sur Hearthstone, que ça reprenait en janvier. Ça, si c'est 2-2, c'est cool. Si c'est un 2, c'est un peu triste. Et je pense que ça doit quand même se jouer. Oh les Céréales, Mono vert, bah tout à l'heure on avait joué contre un Mono Vert. J'avais pas du tout une bonne impression de l'archétype puisque j'avais du mal à comprendre la win condition de ce deck. Bah c'est un tempo. C'est comme Voleur en fait un peu. Genre tu fais un peu de value. Pour bon, moi ça ressemble beaucoup à Voleur hein. Ouais, faut que ça, ça meure. Hein. On fait ça. Ouais, il y a des games où tu vas jouer un peu contrôle et il y a des games où tu vas jouer... Euh... En vrai, on a tel... Pff, je pense que c'est mieux, ça. pas sûr que ça ait du sens d'autant piocher. Voilà, on va faire ça au prochain tour. Mais ouais, c'est un deck qui peut agresser, qui peut contrôler. T'as un petit peu de tout, quoi un tempo parfait quoi ça bah, sera peut-être pas aussi tempo que voleur mais ça peut avoir d'autres armes ça peut avoir un peu plus de burst que voleur et tu vois voleur dans l'absolu on dit que c'est un tempo parfait parce que c'est un deck qui peut tout faire quoi alors dans les matchups où il doit agresser il peut agresser dans les matchups où il peut il doit gagner à la value il peut le faire également il transforme un mort-vivant en monstruosité 4-5 c'est sympa ça Elle, elle fait trop le café, c'est clair. Franchement, elle, c'est le genre de truc, tu veux jouer des silences pour ça. Ça teste les tricks du plateau Non. C'est quoi C'est un mort-vivant, ça. Okay. Ouais, il y en a tellement des morts-vivants que c'est bizarre de jouer Amalgame, je trouve. Mette la glace. Bon, la glace se pète. Toute la glace se pète, si vous aimez pas ça. Là aussi ça se pète mais non il n'y a que la glace en fait c'est que la glace qui se pète ah si ça s'éteint ça ah il y a un balai on peut le prendre non enfin, un balai je sais pas ce que c'est euh, ok on a une belle petite main Je me suis pas du tout renseigné pour le, sur le démoniste. Tu vois des decks intéressants. Il euh, y aura sûrement des bons decks. Après, quand j'ai essayé de créer les decks, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai essayé de créer les decks qui soient propres à l'extension. Qui nécessitent vraiment des cartes de l'extension. Si tu enlèves des cartes de l'extension, les decks n'existent plus. Et en démoniste, j'avais pas l'impression qu'il y avait des cartes de l'extension qui pouvaient porter un deck. Il y avait des très bonnes cartes qui peuvent se rajouter, qui peuvent se rajouter mais pas qui peuvent porter. on va pas envie de le tuer. Pioche. Ramasse cadavre. Ramasse cadavre. Porte-froid. Ah non J'ai mis porte-froid. En fait, je confonds, mais vu que c'est des cartes bleues... J'ai pas encore le réflexe, j'ai confondu la 2-2 euh, Ral d'Agonie. Ah zut. Ah zut, zut, zut. J'ai confondu. Ah zut. Bon, c'est pas grave. Pas grave parce qu'on a une jolie main. Merci Morgos 12-12 pour le prime. Merci à toi. Ah je crois que c'était la d'agonie Là on va commencer les Fureurs, je pense. Ouais, je crois que c'était celle-ci, voilà, la messagère. Okay. commence les spoilers absolus Donc ouais pour démo euh, Bah les démos à l'heure actuelle ils sont déjà forts Il y en a des bons Sylvanas Il me vole ou il, il tue On va repartir sur Führer je pense Et l'avantage c'est qu'avec Porte Froid On va vraiment faire un massacre c'est vraiment dommage de... Ouais, en vrai, ça aurait pas changé grand-chose. C'est strong ça. Confère invincible. Non, c'est lui, c'est l'invincible. Il confère plus 10. Plus 5, plus 5 provoque un, un mort vivant. Ok. Un mort vivant. Il va falloir tuer des cartes quand même, on peut pas juste aller face. Il va falloir le passer hein. Y'a pas un spot ou... Où... Y'a un spot où On va juste faire ça. Franchement je veux full face. le but du deck hein Après j'aurais pu tuer ça. Ça aurait pas fait son ral d'Agonie. Mais je pense qu'on s'en moque en vrai. Ouais, je pense qu'il faut vraiment essayer de le tuer vite. Ouais, je pense que c'est pas mal. On a les talents 2. Ça va être compliqué. On a beaucoup, hein, mais... Ça met beaucoup. Et il a beaucoup. <rire> on commence par ça peut-être. Ouais bon là il était vraiment gros son fléau. Il a ramené que des gros monstres. Vraiment il y a beaucoup de petits. Enfin nous on en a fait 3 des fléaux. La plus grosse créature qu'on avait c'était une 6-3. Je pense qu'il a vraiment eu de la chance. <rire> ah, il a eu 4 légendaires une épique. Ça se complique en effet. Ouais, c'est dommage dommage 9 cartes Il nous reste une guivre il hein. nous tue non juste faire ça, en espérant avoir la givre et le setup en deux, mais ça va être chaud. Hein. Ça va vraiment être chaud. Ouais, le... Ouais, bon, Dena 20, bon, à 20, On repart à zéro, pour le bundle. On repart à zéro. Euh, ouais, dommage, dommage. Bon, c'était pas évident. Le vert, le vert, le vert. Le vert Dena. Dena, hein. Dena qui nous bat, parce que là, on a des, des, des bons outs. Hein. Parce que je crois qu'il reste pas beaucoup de, il reste la Wyrm dans le deck. Il reste vraiment pas beaucoup de sorts. C'est un deck qui gagne pas de points de vie à part Denatrius. Denatrius va être vraiment la carte qui va battre les, les Chevaliers de la Mort. Bon, Après, il est possible quand même qu'il y ait un nerf sur cette carte à un moment donné. Parce que le Denatrius, ça fait quand même euh, plusieurs mois maintenant qu'il est un peu violent. Et euh, en plus, le, le druide il a l'air vachement fort. On en a joué contre Druid. Donc le druide qui peut profiter du Bran Denatrius. on verra. Mais c'est vrai que Denatreus, voilà, on est mort deux fois sur Denatreus, dans des spots où on était vraiment bien, quoi. Bon, on le sait, hein, c'est la carte qui peut retourner les matchs, mais c'est frustrant.